Alors, dans ce défi, on vous demandait d'abord euh, de programmer Ozobot pour qu'il joue en boucle. Donc, je vais aller tout de suite aller chercher une boucle qui se répétera toujours. Et on vous indiquait qu'on souhaitait avoir au moins cinq notes euh, de votre choix. Donc, euh, pour aller chercher les notes, on va dans les sons. Si vous vous êtes euh, rendu compte que dans votre interface, il n'y avait pas de son, il y a deux choses à vérifier. Premièrement, si vous êtes bien dans Evo. Et deuxièmement, si vous êtes au niveau 3. Donc, si, là j'étais au niveau 2. Si je suis au niveau 3, je vais voir apparaître la note de musique, qui est une nouveauté du niveau 3. Donc, je vais pouvoir la choisir et venir la placer. J'en avais au préalable déjà sélectionné quatre autres. Donc, j'ai mis euh, les cinq notes qui étaient demandées. Par la suite, on vous demandait, euh, en jouant chacune des notes, il doit allumer ses lumières de manière aléatoire. Donc, les lumières, on sait maintenant que c'est dans « Effet de lumière ». Et on avait déjà travaillé dans la lumière supérieure dans des défis euh, précédents. Euh, ici, on vous demandait les lumières avant. Donc, de manière aléatoire, avec le petit logo « Point d'interrogation », on pourra venir les placer au bon endroit. Donc, encore une fois, pour plus de rapidité, je viens positionner les autres. Euh, Peut-être pour une mélodie plus intéressante, vous pourrez venir modifier les, no les notes. Donc, je vais garder « Do ». Je vais venir chercher un ré, mi, fa et sol. Donc dans le menu déroulant, c'est possible de sélectionner la note que vous souhaitez. Alors voilà, on a un petit programme sympathique qui nous permettra euh, de faire en sorte que Zobot joue de la musique.